Salut Youtube, c'est Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je t'ai préparé une vidéo où on va parler d'Elon Musk Donc, Elon Musk qui est un serial entrepreneur, qui est l'entrepreneur des eh donc des temps actuels alors peut-être que tu le connais déjà, peut-être que tu ne le connais pas, juste pour rappel Elon Musk aujourd'hui c'est le patron donc, de Tesla, des véhicules électriques et puis c'est aussi celui qui avait créé Paypal, donc j'imagine que tu dois connaître Paypal qui est un moyen de paiement donc, sur internet qui est très très très connu euh, donc bah, c'était effectivement le fondateur donc, de Paypal et puis Elon Musk c'est aussi celui qui aujourd'hui eh s'est fait connaître avec SpaceX SpaceX qui est une société qui envoie des capsules donc, dans l'univers, bah, rien que ça, dans l'espace euh, rien que ça, projet euh, donc complètement, euh, complètement fou et euh, qui nécessite énormément d'argent mais justement on va voir un petit peu lui son approche par rapport à ça et donc Elon Musk est eh bien le style entrepreneur de la nuit des temps, euh, vraiment quelqu'un qui est euh, bah, critiqué par les uns mais qui est bah, totalement euh, approuvé par les autres et qui est à mon sens une énorme source de motivation. Et justement, je te fais cette vidéo pour te donner cette source de motivation à toi aussi à entreprendre. Parce que tu vas voir que ce qu'il partage, les valeurs qu'il partagent, et notamment euh, les différents points, les différents critères qui caractérisent eh bien, un bon entrepreneur sont à mon sens des points très importants qui pour moi résonnent en tout cas, qui pour moi sont... Sont, voilà, correspondent, à, correspondent à mes valeurs des choses aussi que j'ai pu connaître à mon petit niveau bien entendu on n'est pas sur la même, la même échelle même grandeur d'échelle mais voilà, à mon sens ça résonne et ce qui est dit ici est, caractérise bien je trouve un entrepreneur quelqu'un qui souhaite entreprendre je vais te balancer le générique et on se trouve juste après Avant de commencer, bah comme d'habitude, le petit pouce bleu qui va bien pour motiver à te livrer toujours plus de vidéos. Et puis, je t'invite aussi tout de suite à t'abonner. Tu t'abonnes, t'actives la petite clochette et comme ça, tu es notifié les prochaines fois que je te lis des vidéos de cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je t'invite tout de suite à commenter dans la partie commentaire. Je te laisse quelques instants et après on démarre. Dis-moi dans la partie commentaire, est-ce que tu connais Elon Musk Est-ce que pour toi, c'est quelqu'un que tu connais euh, Et si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi Qu'est-ce qu'il représente Parce que je sais que certains... Euh, je sais que certains ne l'aiment pas forcément euh, parce que c'est quelqu'un qui peut paraître un petit peu hautain euh, qui peut paraître un petit peu au dessus des autres ou qui donne cette impression euh, qui donne cette impression mais je crois surtout que c'est quelqu'un qui a des profondes convictions euh, qui veut vraiment changer le monde euh, qui veut vraiment changer les gens qui veut vraiment qui se fout finalement de, des financiers, qui se fout de tout ça euh, lui c'est un puriste c'est un pur entrepreneur et je me retrouve plutôt bien dans, dans ça, je trouve. Euh, et justement, bah, dis-moi toi en partie commentaire, qu'est-ce que ça, qu'est-ce qui symbolise pour toi Elon Musk Si je te dis Elon Musk, clac. Est-ce que tout de suite, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Est-ce que c'est Tesla Est-ce que c'est SpaceX Est-ce que c'est PayPal Ou est-ce que au contraire tu ne le connais pas Mais moi, dans la partie commentaire, comme ça on verra un petit peu, ça me permettra de, de voir un petit peu, bah, voilà, est-ce est que tu connaissais ce, cet entrepreneur Parce que pour moi, encore une fois, c'est vraiment l'entrepreneur des temps actuels sur lequel on doit Prendre une énorme bouffée d'inspiration quand on l'écoute et quand on regarde ce qu'il a pu faire. Et justement, on va en parler dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il a pu faire et qu'est-ce qu'il nous apprend Elon Musk, tout simplement. Donc Elon Musk, c'est quelqu'un qui euh, a démarré euh, donc, quand il était jeune, eh bien, donc, dans, sur Internet, tout simplement, euh, dans les services en ligne. Et justement, il a créé Paypal. Et ce qu'il faut savoir, c'est Elon Musk, c'est quelqu'un qui bossait donc, la nuit, qui codait la nuit, il codait. et la journée, il testait euh, donc son site Internet. Donc il passait jour et nuit dans son bureau, tout simplement, pour te dire même, il avait fait venir sa copine bah, qui dormait sur le canapé, il dormait tous les deux sur le canapé, tellement bah il passait son temps dans le. dans le. Voilà, dans, clairement dans. Dans le local, hein, dans, le, dans, dans, dans le bureau. Et donc, du coup, bah, il avait quelque part plus de vie. D'ailleurs, aujourd'hui, ça se vérifie toujours. Hein, C'est-à-dire que c'est un énorme bosseur. Il le dit encore, euh, encore, encore il n'y a, a pas très longtemps. Il a dit Moi, on peut m'appeler un dimanche à 3h du matin, euh, je décrocherai. Alors, pour des soucis de santé aussi, parce que pour éviter les burn-out, etc., il, a priori, maintenant, il, il s'octroie quand même 6 heures de sommeil dans la journée, mais le reste du temps, c'est un très gros bosseur. Alors. Très grosse source d'inspiration, bien évidemment. Euh, donc, moi, ça me, si je me projette un petit peu par rapport à mon parcours, justement, et je voulais, je voulais un petit peu en parler, moi je me rappelle très bien ma première création d'entreprise. Donc, aujourd'hui j'ai euh, 44, enfin 45 ans, tout dépend à quel moment tu vas voir cette vidéo. Euh, j'ai commencé ma première création d'entreprise à 23 ans. Je me suis lancé dans le e-commerce, euh, une entreprise qui a fonctionné, que j'ai revendu derrière. Euh, et bien, quand je me suis lancé, je me rappellerai tout le temps, j'étais cadre dans une, dans une entreprise. Où bah, je bossais du lundi au vendredi, je faisais donc 9h-18h et je m'empressais dès 18h de euh, ranquiller chez moi, sachant que j'habitais à 30 minutes de mon job. Euh, je me dépêchais de rentrer chez moi pour, en, bah, pour aller dans, mon, dans ma création d'entreprise. Donc euh, tous les soirs, je bossais jusqu'à pas d'heure. Euh, et puis le week-end aussi, le samedi et dimanche, c'était rendu tellement un point... Euh, J'y croyais tellement à ce que je faisais, je, je, je kiffais tellement ce que je faisais, j'aimais tellement ça, c'est pour te dire à quel point euh, je trouvais ça plus intéressant de bosser dans mon projet que d'aller voir des amis euh, et par exemple d'aller passer une bonne soirée avec des amis, alors je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, mais euh, la tentation euh, était régulière, euh, chaque semaine, tous les 15 jours, euh, on fait une soirée, nanana, mais je n'y allais pas tout simplement parce que pour moi j'étais tellement passionné par ce que je faisais. je, je J'aimais tellement ce que je faisais, et d'ailleurs on va y venir juste après parce que lui c'est exactement, enfin il voit ça de la même manière, que du coup je, je prenais tellement un énorme plaisir par rapport à ça que je passais tout mon temps effectivement à travailler. J'ai même embarqué euh, ma compagne de l'époque dans mes projets tellement j'étais euh, à fond, à fond là-dedans quoi, à fond là-dedans. Euh, donc du coup, bah, lui était parti dans ce projet là, euh, bosser comme un fou, donc c'est une très grosse création d'entreprise, et puis ensuite après, donc, il, a, il, a, et donc, il est parti, tu le connais sur donc, le, les véhicules électriques, et puis maintenant il est aussi sur SpaceX, c'est un projet un peu fou, d'envoyer des capsules dans l'espace, et pour te, te, te faire voir un petit peu la détermination du, du personnage, et vraiment son... Vraiment, c'est quelqu'un qui lâche rien. C'est que donc il était rendu à sa troisième tentative d'envoyer une capsule dans l'espace. Donc ça, n'a ça pas fonctionné. Donc à chaque fois, il perd énormément d'argent, énormément, énormément. Et la quatrième fois, a priori, c'est la dernière fois parce que bah, financièrement, il ne pouvait plus assumer parce que ça coûte très, très cher, très, très cher. On parle de centaines de millions de dollars. Il avait englouti toutes ses économies là-dedans. Et la quatrième fois, ça a marché quatrième fois, ça a marché. Depuis, il a négocié des contrats avec la NASA, justement, comme prestataire hein, pour, pour faire des projets, envoyer des capsules, etc., dans l'espace. Parce que, alors déjà, premièrement, c'est quelqu'un qui, qui croit dur comme faire dans ce qu'il fait, qui aime ce qu'il fait. Euh, il adore ça. Il, il adore ce qu'il fait, en fait. Et, et ce qu'on doit retenir, justement, de tout ça, c'est qu'il faut aimer ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu crées l'entreprise, tu dois vraiment aimer, mais vraiment à fond. Tu dois doit avoir la petite, euh, la petite boule au vent tu sais, le matin. Il doit y avoir la... Vraiment, tu, tu, tu, tu aimes plus que tout ce que tu fais. Il faut vraiment que ça soit une vraie passion pour toi d'entreprendre. Si tu veux vraiment que ça marche, il faut rien lâcher, bien évidemment. Euh, y croire, dur comme fer, jusqu'à temps que ça passe. Lui, tu l'as vu, c'est passé, très clairement. Et du coup, bien, euh, bah voilà, il n'a rien lâché. Il a lancé ses, sa capsule, ça a fonctionné. Alors justement, il a eu tout son lot de personnes qui l'ont critiqué, tout son lot de personnes qui, au contraire, l'ont un petit peu adulé et ont un peu... Euh, garder comme un peu le tu vois le, vraiment le, le champion du monde quoi mais pour moi c'est vraiment quelqu'un qui doit être inspirant et alors justement ce qu'on doit retenir un petit peu de tout ça lui il a listé un petit peu tout ce qui est pour lui euh, les critères importants pour un créateur d'entreprise les qualités qu'on doit absolument avoir et quelque part c'est comment créer une entreprise à la façon Elon Musk la première chose qu'il dit, c'est que le bon projet est un projet qui améliore les choses. C'est-à-dire que, lui, il part du principe que tout ce qu'il fait, c'est quelque chose qui doit améliorer le quotidien, qui doit améliorer euh, l'humanité, tout simplement, l'univers. On, on va changer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va peut-être structurer des choses, on va faire que les choses vont être mieux par la suite. A, donc ça, pour lui, c'est un des critères importants. Alors, ramener à notre petite échelle, bien évidemment, lui, il est sur des projets qui sont totalement... Euh, euh, comment dirais-je, euh, qui sont, euh, voilà, c'est des projets de, de recherche, etc. C'est des gros, gros projets. Peut-être que toi, tu n'es pas du tout sur ça, tu es sur des projets beaucoup plus euh, rationnels, beaucoup plus classiques, euh, comme nous on peut faire, etc. Mais essayons de trouver justement euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce qu'on fait. Pourquoi je te dis ça Parce que si à un moment donné, tu as tes petits concurrents qui font la même chose que toi, si toi justement tu améliores les choses, c'est-à-dire que dans ce que tu fais, par exemple dans l'immobilier, dans, dans comment dirais-je, dans peut-être la vente en ligne, dans la vente de formation en ligne ou autre, est-ce que toi tu peux pas apporter quelque chose justement qui améliore la vie des personnes C'est-à-dire que tu apportes ce petit, ce petit truc qui fait que ça fait la différence par rapport à tes concurrents. Et bien si tu es capable de faire ça, très clairement tu vas, et bien, tu vas réellement réussir ta création d'entreprise parce que, parce que tout simplement. Bah, tu auras fait, tu auras amélioré les choses tu auras amélioré le quotidien des personnes qui te suivent de tes clients ça c'est la première chose la deuxième chose tu dois avoir à son sens et je le partage également comme ça aussi c'est euh, l'inspiration pour entreprendre hein. Donc, ce qui veut dire par là j'ai envie d'être au lot demain, main confie l'homme d'affaires pour motiver les différents projets avec cette affirmation l'échec est une option ici si les choses n'échouent pas vous n'êtes pas assez innovant être inspiré par son projet, croire au bienfaits pour les consommateurs et la société est également une composante de la réussite d'Elon Musk. C'est-à-dire qu'il euh, est convaincu que, euh, comment que ce qu'il va faire va vraiment, euh, va, va vraiment changer euh, la, la, la, la, la vie de ses clients, la, la, la vie de l'univers, la, la, la, la population, l'humanité. Il, il, il, voilà, il voit vraiment ça comme ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu dois euh, vraiment prendre du plaisir aussi. Dans ce, que, dans ce que tu vas faire, tu dois absolument, euh, et c'est ça aussi que, que, que, qui veut dire par là, c'est-à-dire que tu dois vraiment aimer ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu te lances dans un projet immobilier, si tu te lances dans un projet de création d'entreprise, euh, site internet, vente de formation, euh, des services, ou peut-être tu lances, je ne sais pas, un, comment un business physique, tu dois absolument aimer ce que tu fais, tu dois absolument euh, kiffer ce que tu fais. Il ne faut absolument pas que tu le fasses en mode... Euh, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ce projet là. Il faut vraiment que tu aimes ce que tu fais. Ça, ça, ça soit une passion au-delà même de la, de la nécessité. D'accord Ça c'est vraiment important. Si tu fais ça, tu es vraiment bien disposé à faire en sorte que ton entreprise eh bien, cartonne et fonctionne. Lui, ce qu'il fait aussi, c'est que notamment dans son projet SpaceX, c'est qu'en fait il a probabilisé le risque. Pour réduire la peur parce qu'on le sait la peur peut nous malheureusement nous empêcher d'avancer et je, alors, ça je le maîtrise, je le connais plutôt bien parce que les personnes que j'accompagne dans la création de leur entreprise aujourd'hui on voit bien que c'est le, c'est vraiment ça qui les, qui, les, qui, les, qui les saisit et qui fait qu'ils avancent pas, c'est qu'ils sont pris par la peur et donc euh, bah, malheureusement ils n'osent pas passer l'action, ils n'osent pas avancer. Lui ce qu'il fait et ça c'est c'est vraiment bien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo par rapport à ça sur ma chaîne YouTube, j'essaierai de te remettre le lien. Euh, il faut absolument que tu dédramatises un petit peu tout ça et que tu probabilises, c'est-à-dire que tu quantifies euh, qu'est-ce qui peut t'arriver dans le pire des cas. Lui, par exemple, pour SpaceX, hein, donc son projet d'envoyer des capsules dans, dans, dans, dans l'espace, eh bien, Elon Musk il avait estimé les probabilités de succès à seulement 10%. D'accord donc il était convaincu qu'il allait échouer, que ça n'allait pas fonctionner, mais il a persévéré dans l'espoir de faire avancer la technologie dans ce domaine, même à une toute petite échelle. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que de toute façon, il n'allait pas y arriver, que ça n'allait pas fonctionner. Son, son taux de réussite de 10%, autant dire c'était proche de zéro. Mais ce qui s'est dit, c'est que de toute manière, vu ce qu'il va faire, ça ne peut que faire avancer les choses, mais aussi, je pense pour lui, je pense pour lui, pour sa propre gouverne personnel pour sa propre expérience personnelle parce qu'on le sait une création d'entreprise même si c'est un échec tu apprends de tes échecs tu apprends de tes erreurs et même si à un moment donné tu te plantes et ça ne fonctionne pas le fait est que tu auras progressé et donc ça veut dire que demain quand tu créeras autre chose et eh bien tu auras eu une expérience c'est évident quelqu'un qui se lance dans une entreprise qui a déjà eu plusieurs expériences même avec des échecs sera beaucoup plus fort il ira beaucoup plus vite que quelqu'un qui se lance pour la toute première fois statistiquement c'est évident c'est juste évident parce que il aura déjà eu toute une expérience en amont même si elle est mauvaise et au contraire j'ai envie de te dire elle est mauvaise justement tu apprends énormément de tes erreurs bien plus que de tes réussites parce que tes réussites ça peut être lié aussi un petit un petit côté chance alors que quand tu t'es planté tu pas le choix faut que tu réfléchisses pourquoi tu t'es planté moi je me suis déjà planté une fois dans ma vie je vais te dire, tu te poses, tu te poses et tu réfléchis où est-ce que tu as foire et comment tu as pu en arriver là. Et donc finalement tu probabilises, et donc lui c'est ce qu'il fait, et bien il se dit, de toute façon dans le pire des cas, euh, ça ne marchera pas, bah C'est pas grave, j'aurais appris mon expérience et euh, au moins j'aurais fait changer les choses. Alors bien évidemment, nous on n'est pas dans ce, il faut relativiser, relativiser par rapport à nous aussi, parce que nous on a besoin de réussir, Alors, on n'a pas la fortune Elon Musk, qui était évalué évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars, mais euh, ça doit quand même t'inspirer ça Ça doit quand même ça doit déclencher des signaux chez toi Normalement là à cette étape de cette vidéo Ça a dû te parler ce que je viens de te dire Ça a dû, ça a dû te causer enfin, Moi personnellement ça m'inspire énormément et ça, et ça me parle carrément Autre chose qui dit qui est très intéressant euh, Et on va terminer d'ailleurs par ce point là Il dit que travailler plus que les autres C'est la clé de la réussite Ce qu'il veut dire par là c'est que euh, il, fait, il dit hein, c'est un calcul simple euh, c'est un calcul simple si quelqu'un travaille 50 heures et que vous travaillez 100 heures vous, accom vous accomplirez deux fois plus que cette personne ce qui veut dire par là c'est que quelqu'un qui va travailler qui fera la même chose que, que toi en ce moment qui fait peut-être l'immobilier qui fait peut-être euh, sa création d'entreprise dans le même domaine que toi si toi tu bosses plus que lui deux fois plus que lui et eh bien tu iras tout simplement deux fois plus loin ou deux fois plus vite que lui c'est juste mathématique et, et il a raison et il a raison, parce qu'en fait, on va mettre en place des actions, mais on sait bien que la réussite va être liée à nos actions euh, du quotidien. Et je le dis tout le temps, même si effectivement nos business sont faits pour qu'à un moment donné, ils fonctionnent en automatique et qu'on met en place des choses pour les automatiser et faire en sorte qu'on ne passe pas tout notre temps dedans, bien évidemment. Mais, mais la réussite de ça est liée au travail que tu vas faire au départ. Et donc, si tu travailles beaucoup plus qu'un autre, Bien entendu de manière efficace, attention, hein, qu'on qu se comprenne bien, euh, c'est pas aller faire les tâches du quotidien, c'est faire des tâches qui vont développer dans ton, ton, ton entreprise. Je te donne un exemple. Flagrant par rapport à mon domaine, tu le sais, moi je suis dans la sous-location, je suis dans l'immobilier, euh, je suis dans, dans la. Dans, comment dans, dans, dans, dans la conciergerie automatisée. Bah, si je cherche deux fois plus de clients, c'est-à-dire que si, imaginons, on évalue la recherche d'un client, ça prend, je ne sais pas, une demi-journée, par exemple, pour rentrer un client, bah, si, je, si je passe plus de temps à faire ça, bien évidemment, je vais rentrer bien plus de clients et donc je vais gagner bien plus d'argent derrière parce que j'aurai bien plus d'appartements. Pareil pour la sous-location. Si je travaille plus et que donc je vais chercher plus d'appartements, bah, je vais gagner plus d'argent que mon petit concurrent qui, lui, ne euh, leur a fait que deux ou trois fois et qui aura que trois appartements. Si moi, je l'ai fait dix fois plus que lui, bien évidemment, j'en aurai dix fois plus. C'est juste un calcul euh, mathématique de base, classique. Bah, c'est ce qu'il dit. Il dit tout simplement, bah, quelqu'un qui va bosser 40 heures semaine, moi, bauté, je vais bosser 60 heures semaine, bah, bien évidemment, euh, moi, très clairement, ce qui, euh, qui m'aura pris quatre mois pour mettre en place telle chose, bah, lui, ça aura mis un an. C'est juste ça. Et quand on sait que, de toute façon, la vie, euh, voilà, c'est... C'est, comment dirais-je, on, on va vivre, euh, comment dirais-je, euh, 80, 80 ans en moyenne. Euh, 80 ans en moyenne, bah, une année, c'est une année, quoi. Donc, à un moment donné, euh, sans raisonnement, et juste euh, logique, effectivement. Donc, après, moi, je suis pas à 100% à fond là-dedans, parce qu'à un moment donné, il faut aussi du temps pour soi, et il euh, faut aussi ça, profiter de la vie. Alors, je pense que, voilà, je pense qu'il il, quand même un, il est quand même assez, assez, assez âgé maintenant, mais enfin assez âgé, il reste jeune, mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi à un moment donné se donner du temps pour soi, donc j'espère je, pour lui franchement qu'il qu le fait. Oui, euh, je sais clairement qu'il court après le succès, qu'il court après la réussite, qu'il est convaincu de ça, que c'est un, un sérieux entrepreneur, c'est un puriste hein, dans, dans l'entrepreneuriat. Le, Moi, je le suis aussi, j'adore ce que je fais, je, je vis de ma passion, mais à un moment donné, il faut aussi prendre du temps pour être avec sa famille, du temps avec ses amis parce que la, la, la vie va très vite aussi, et euh, une vie où tu passes ton temps à travailler, c'est pas non plus à mon sens une vie... Euh, alors après peut-être que pour lui c'est très enrichissant et qu'il s'épanouit comme ça, c'est pas du tout impossible non plus, mais je pense que plus les années vont avancer, plus il va se rendre compte aussi que quand as des enfants, des petits-enfants, etc., as aussi envie de les voir vivre, de les voir évoluer, et euh, après il y a tous les problèmes aussi psychologiques ou de santé qu'on peut avoir si justement... Tu mets trop à rude épreuve ton, ton corps, ton esprit euh, par, rapport à, par rapport à ton travail. Mais ce, ce qu'il faut quand même retenir par rapport à ça en cette vidéo, c'est que... Euh, aime ce que tu fais. Aime ce que tu fais. N'hésite euh, pas à passer beaucoup de temps au départ sur ton projet. Vraiment, dédie-y un maximum de temps parce que ça sera la clé de la réussite. Ça va t'éviter aussi de tout simplement baisser les bras à un moment donné parce que tu n'arrives pas à l'objectif que tu t'es fixé. Là, oui. Parce que ça va être lié à ton temps aussi, l'énergie que tu vas mettre dedans. Et, euh, comment dirais-je, ne lâche rien. Ne lâche rien, même si c'est dur, même si tu te prends des coups. Euh, tu sais, il y a un proverbe de Robin Sharma qui, qui dit, euh, euh, savoir éviter les obstacles, c'est euh, quelque part, euh, euh, comment dirais-je, le c est, c est, savoir éviter les obstacles, accepter les obstacles, c'est quelque part démontrer que tu es capable eh d'y arriver c'est une forme de démonstration de vérifier justement euh, si tu es capable d'y arriver ou pas euh, les obstacles font clairement partie de ton cursus d'entrepreneur et si tu n'as pas d'obstacles c'est juste pas possible, c'est qu'il y, y a un problème quelque part et justement plus il y a d'obstacles et plus tu es capable de les éviter et eh bien plus justement tu as démontré que tu es un entrepreneur à succès et que ton projet eh bien il va juste cartonner. J'espère que cette vidéo a pu t'inspirer, qu'elle t'a plu aussi. Euh, si tu veux que j'en fasse d'autres, bah, partie commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ça et ce que tu souhaites euh, que je développe par rapport à ça également. J'espère voilà, c'est une vidéo d'entrepreneuriat, une vidéo de mindset d'entrepreneur. C'est important pour moi de la faire celle-ci parce que elle vraiment, enfin, ce personnage m'inspire vraiment. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te quitter sur ces derniers mots et je te souhaite une excellente journée. Chao.